Foris. Oui, regarde-moi. <rire> <rire> C'était beau. Ah. Ah. Ah. Ah. Non Ah. Ah. Ah. <rire> <rire> euh, J'ai regardé Semtex V2 sur champ 4P ah, euh, ouais. Oh putain, Moi, oh, putain bon mais c'est quoi ce bordel Non mais c'est le blague Oh non mais je rêve qu ce qui s'est passé là Ouais c'est pas con Ils sont déjà en bas Ah il y a deux chiens avec et tout Oh, <rire> oh là là, le singe c'est quoi ce son <rire> Oh là, je suis déjà super... le Non non non non non Je l'ai même pas tué, je suis comme un. Tu m'as même pas aidé, tiens Parce que le zombie a tu ping Allez je vois mais... ça ça. Oh non mais arrête, c au bout d'un moment c'est bon, non <rire> On se faire volant Vas-y montez en haut montez montez montez montez Ah ouais mais... ah, les gang j'ai pas de singe Mais non Non bah Hey je vais avoir le droit à une deuxième chance un deuxième atout quoi Putain Oh là là. Oh bah c'est pas partout quoi Oh là il a géré, il est passé. Il est repassé. Oui il faut jeter les grenades dans la nacelle tous les deux. Et au cinquième fusible vous aurez la nacelle de gauche. Ah euh, ouais bah, vas-y bon on va faire ça alors ouais. Enfin prochaine partie. Quoi. <rire> Écoute le porte. Oh il est <rire> <rire> Il m'a enculé fait direct Ah mais bah, attends, <rire> je vais le buter. Oh mais c'est quoi ça Il a un lance-flammes Mais what <rire> Il t'a enculé non mais ah, c'est tout. Oh gros là genre. Eh ça va, tu vas le chercher, on va pas attendre qu'il vienne. On là va il être doit être vers la pyramide. Oh <rire> <rire> tu m'as fait un guet à sale bâtard Tu peux pas garder vos bêtis là Non. Personne. Je les <rire> ai mis dans des endroits stratégiques. Vas-y les bêtis. Ah oh, mourir T'as posé tu la bêtise. Boum Oui oh, Je m'en suis sorti je sais pas comment Vas-y. Enfin, Aide-moi non Bah non ah, Tu verras ce que je vais lui mettre ah ah Il <rire> m'a one shot gros Mais attends non mais t'as vu ou pas T'as vraiment vu J'ai pas le temps de fermer les fenêtres du coup. Ouais ouais je mort. Ouais Non mais comment t'arrives à jeter des singes Attends de l'ouvrir Bon sur ce moi les gars je passe juste dire bonjour yeah, Je vais vous laisser tranquille dans bien bien votre collab. Ah, ah, good, good luck pour votre partie ah, les gars ah, et... Pas <rire> ah bah <rire> Ah... Désolé... <rire> Désolé... <rire> <rire> Ça fait deux fois gros Bordel <rire> <Non. rire> Oh non Oh C'est pas comme si ça faisait trois games d'affilée que t'avais laser Oh, oh. <rire> oh non il m'a reposé